Les humains bonjour. Non, ce n'est pas le matin, comme vous pouvez le voir. Je sors d'une sieste car le périple va commencer. C'est parti. Allez, ah, c'est parti pour sort de Gaulle. <rire> T'as tout T'as rien oublié Passeport, argent. Je profite de ces images pour vous parler plus en détail de ce certificat médical délivré par l'EASA, l'Agence Européenne de l'Aviation Civile. Elle couvre tous les privilèges, mais surtout ceux du CPL et de la TPL qui nous intéressent ici. Voilà. Il est environ 1h45 du matin. Je suis en train de flâner dans les rues d'Athènes, pour aller chercher le AirBnB Airbnb euh, dont je vais profiter, et que de quelques heures évidemment, puisque mon vol retour, c'est... Dans 15 heures. Mais revenons au sujet. Pourquoi obtenir ce certificat médical Dans mon cas, le but était d'ajouter une corde à mon arc, car comme vous le savez, ma licence professionnelle et mon certificat médical qui va avec sont américains. Mais pourquoi Athènes, me direz-vous Déjà parce que c'est presque deux fois moins cher qu'en France, environ 430 euros contre 260 euros, tout en ayant les mêmes critères, et puis aussi c'était l'occasion de découvrir ce pays que je ne connaissais pas du tout. Bon, en vrai, sachez qu'il est possible de passer ce certificat médical dans n'importe quel pays de membre de l'EASA il suffit de trouver le centre médical agréé sur le site internet. Les joies d'Athènes à 11h Comme partout en fait, il y a des voitures, c'est tout quoi. Et voilà les humains. Comme vous pouvez l'entendre avec les cigales, je suis bien en Grèce. Derrière moi, vous pouvez voir l'hôpital de l'armée de l'air. Et je viens d'avoir mon classe 1. Et waouh! du pays on vous demandera différents documents mais surtout n'oubliez pas votre classe 2 originale si vous en avez un sinon vous verrez ce que j'ai vécu et je vous le souhaite pas du tout laquille acquis euh, plus ou moins le plat national, on va pas se mentir. C'est les fameux gardes qui marchent comme des clochards quand ils font à la relève. Garde sa tête En résumé, il vous faut ce certificat médical pour devenir pilote professionnel. Ça va vous prendre une demi-journée, donc prévoyez le coup. Et vous allez voir plein de médecins spécialistes avec prise de sang, radio des poumons, etc. Et pour finir, certains se demandent ce qui s'est passé entre le salon du Bourget 2017 et cette vidéo, et bien sachez que les explications arrivent en vidéo dans peu de temps. En attendant, si vous avez des questions, balancez-les dans les commentaires, et moi je vous dis à la prochaine.